Dans le cadre de la campagne J'aime ma France, j'aime ma langue et en partenariat avec Becherel Révisons ensemble la grammaire Leçon numéro 2 L'adverbe Lorsque l'adverbe modifie l'adjectif qualificatif il est presque toujours placé devant l'adjectif Exemple Mon voisin est un très gros con Notons qu'un adverbe peut modifier ou préciser le sens d'un autre adverbe. Exemple. Il est beaucoup trop homophobe. Ce qui sous-entend ici que l'on peut être simplement juste un peu homophobe.